Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougères. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois coups de cœur pour cet été. Le premier est donc un roman de Carole Fiv, Tenir jusqu'à l'aube. Euh, C'est un roman qui met en scène une jeune maman célibataire euh, qui vit avec son fils de deux ans. Elle vient d'arriver dans une petite ville de province, elle a suivi le papa dans cette ville-là, elle n'y connaît pas grand monde, et le papa est parti, les laissant tous les deux. L'auteur euh, dépeint le quotidien de cette jeune femme euh, qui est graphiste freelance et qui essaye de travailler euh, pendant... Euh, les pauvres petits temps de pause que son fils lui laisse. Euh, elle a du mal à joindre les deux bouts et s'enchaîne un cercle vicieux. Finalement, elle n'a pas d'argent, donc elle ne peut pas non plus payer nounou pour garder son fils et pour essayer de travailler. Elle a du mal à payer ses factures. Elle se sent complètement prisonnière de cette vie. Alors elle va commencer à sortir le soir euh, pendant que son fils dort. Un petit peu au début, faire le tour du pâté de maison et puis de plus en plus jusqu'à flirter un petit peu avec le danger, que ce soit pour son fils ou pour elle. C'est un roman qui m'a plu car je m'y suis retrouvée personnellement euh, et c'est l'auteur en fait dépeint ce quotidien sans jamais tomber dans le pathos, avec une justesse et même un humour très appréciable. L'auteur utilise une écriture légère et agréable à lire et dépeint donc avec beaucoup de justesse ce quotidien un petit peu particulier de, du... que peut vivre une maman célibataire. Pour mon deuxième coup de cœur, on change complètement d'univers. Il s'agit d'une bande dessinée, le premier tome d'une trilogie écrit par quatre auteurs nantais, Velman, De Bonneval, Tancrel et Blanchard et donc il, euh, la bande dessinée s'intitule Le Dernier Atlas. On suit le héros principal, Ismaël Taïeb, qui est lieutenant d'un gang de malfrats nantais dans ses activités, notamment euh, le contrôle des machines à sous dans divers euh, bars de, de Nantes. Donc on va glisser tranquillement du polar vers l'Ukronie quand euh, le, le, le chef d'Ismaël va lui demander de trouver une pile nucléaire. Ismaël va penser tout de suite à ces énormes robots qui ont servi à la construction d'immeubles et qui ont été tous démantelés. Sauf un qui se trouve donc dans le désert algérien. Il s'appelle le Georges Sand et donc il va essayer de le refaire fonctionner et de récupérer la pile qu'il y a à l'intérieur. C'est un tome 1 très dense. Euh, la bande dessinée fait environ 200 pages. On y rencontre une galerie de personnages vraiment euh, incroyables, très variés. Le dessin est très, très réaliste, très bien documenté. Et le suspense est vraiment très, très, très présent. On ne se rend vraiment pas compte. Moi, je ne suis pas fan de science-fiction euh, à la base. Ce ne pas les récits vers lesquels je vais le plus naturellement. Et là, on se laisse embarquer dans l'histoire sans s'en rendre compte du tout. Donc, euh, vraiment très, très hâte de découvrir les deux autres tomes de cette trilogie, Le Dernier Atlas. Alors, mon dernier coup de cœur, c'est un roman à nouveau euh, et encore une trilogie. Euh, c'est La bête à sa mère, le premier roman de David Goudreau à un auteur québécois. C'est un roman qui met en scène un héros. Il n'a pas de nom, il n'a pas vraiment d'identité. Voilà, c'est juste un héros qui a eu une enfance très compliquée, un père absent, une mère dépressive et suicidaire. Il va finir par être placé en famille d'accueil et en fait, il va faire plusieurs familles d'accueil puisque son comportement lui crée beaucoup de soucis. Une fois à l'âge adulte, euh, on découvre finalement qu'il est complètement junkie, délinquant, voleur, amateur de pornographie, menteur. Euh, bref, euh, il a quasiment tous les défauts et malgré tout, on s'attache à lui, on n'arrive pas à le condamner complètement. Le premier tome de cette trilogie, le dépeint en train de rechercher sa mère, il croit l'avoir retrouvée. Il met en œuvre plusieurs moyens pour s'en approcher euh, vraiment à la limite de la légalité. On suit également son quotidien complètement décalé. Ce qui est vraiment remarquable dans ce roman, c'est l'écriture de l'auteur. Déjà, c'est un auteur québécois, donc on a euh, cette langue un petit peu particulière, euh, très goûteuse, euh, selon moi. Et ce qu'il faut savoir de l'auteur, c'est que c'est un ancien champion du monde de slam. Et on retrouve vraiment ce... Cet aspect dans la langue, on flirte entre la prose, la poésie, euh, la chanson, presque parfois. Et c'est vraiment très, très agréable à lire. Je pense que ce roman, on l'adore ou on le déteste. On peut pas rester insensible. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je vous souhaite un excellent été et vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougères. Au revoir Bye.